Bonjour les amis, je suis ici sur la plage de Los Cristianos dans le sud de Tenerife. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous parler de votre capital en trading, c'est le plus important, c'est ce que vous devez chérir, préserver comme la prunelle de vos yeux. Donc euh, il faut absolument que vous utilisiez une technique efficace, éprouvée qui vous permet de préserver votre capital et bien sûr de le faire croître, euh, c'est le but. Donc si vous aimez le trading, si vous voulez faire du trading, ben, c'est faire croître ce capital. Donc il faut absolument éviter de faire des grosses pertes en trading et pour ça, il faut absolument couper rapidement vos pertes si le marché part à contresens de votre... Euh, de votre trade même si par la suite il remonte, peu importe, euh, n'espérez pas que le marché va se retourner, le laisser descendre, non, il vaut mieux le laisser descendre et quand vous avez déjà coupé votre position et le reprendre plus, plus bas quand vous avez un signal qu'il remonte. Donc ça ces signaux je vous les explique clairement dans ma formation au trading, dans la partie 5 donc de ma formation Scalping plus Ishimoku, vous verrez les signaux qui vous donnent avec un taux de réussite très important, euh, je dirais presque la certitude que le marché va partir dans un sens ou dans l'autre. Mais surtout, coupez rapidement vos positions de manière à essayer de terminer toutes vos journées en positif et ne jamais avoir des pertes importantes qui puissent euh, faire en sorte que votre capital diminue. Donc c'est la base du trading, du trading gagnant bien sûr, donc faites très attention à cela, ça doit être la priorité. Il y a des jours où vous avez le marché qui fait des mouvements de 100-200 points par exemple sur le Dax que je trade tous les matins et euh, il y a d'autres jours où ça bouge moins. Donc il faut arriver à détecter cela, à savoir exactement euh, à quel moment se positionner, à quel moment couper sa position. Euh, il y a des enfants qui s'amusent ici sur la plage, vous entendez certainement le bruit. Euh, donc ici à Tenerife évidemment comme c'est l'été tout le temps eh bien les, gens, les, les enfants s'amusent. Donc préservez votre capital, faites-le croître, euh, regardez mes vidéos. Euh, si vous cherchez une méthode efficace eh bien vous avez ma formation Scalping plus Ishimoku ici vous avez un lien sous la vidéo et ici sur la, sur la vidéo également. Et peut-être qu'un jour votre capital vous permettra de venir acheter un appartement ici à Ténérife. Vous m'appellerez peut-être en me disant « Serge, merci pour euh, les conseils, euh, aide-nous à acheter un, un, un appartement à Tenerife. Donc vous voyez ici on a du soleil toute l'année, euh, on peut très bien faire du trading ici à Tenerife. je le fais. Il y a d'autres traders qui, qui viennent faire ça ici à Tenerife. et après avoir tradé ben, vous pouvez venir euh, sur la plage à n'importe quel moment de l'année. Le 31 décembre c'est comme ça ici, hein. vous allez sur la plage et vous bronzez ici le 31 décembre et on n'est qu'à 3-4 heures de la France et de la Belgique. Donc euh, songez-y, Donc votre capitale, c'est le principal, il faut que vous ayez une bonne euh, maîtrise euh, du trading et pour cela donc euh, choisissez une bonne euh, formation. Euh, celle que je vous conseille, je peux vous assurer qu'elle est efficace, euh, des traders gagnent des dizaines, des centaines de milliers d'euros et même certains euh, des millions tous les ans. Donc euh, ne cherchez pas ailleurs, vous avez là la formation qui vous permettra de faire des gains de manière régulière et pouvoir faire croître votre capital. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo, mettez un pouce vers le haut, partagez-la. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et je vous retrouverai dans une de mes prochaines vidéos. Cliquez sur la petite cloche, ainsi vous recevrez un avis lorsque je publie ma prochaine vidéo. À très bientôt, au revoir.